Bonjour, ici Alba. Aujourd'hui, je joue à Batim, car la suite du jeu sort aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai continué en live twitch.tv slash 43 Allez, c'est parti avec la vidéo. Ah ok Joey. Oh, quel beau studio est-ce que je vois. Joey Drew Studio. Intéressant, ouais. <rire> Oh c'est mon vieux bureau J'ai perdu énormément de temps devant ce fauteuil quand même J'adore vraiment ces roms Je me demande bien qu'est-ce que je fous ici Je de manger la canette ou bien Oh, attention, restez loin Oh, Bendy, tu es partout, est-ce que je vois mon ami Oh mon dieu, une machine à encre Ah, j'aurais en bien besoin pour mon imprimante hein. Franchement, imprimer des photos de Bendy partout chez moi, ce serait beau Je suis vivant, émortalisé Waouh tu es le créateur, ah, sale menteur. Un... Tu ne vois pas Henri Il a disséqué un chien. Boris, le joueur de clarinette. Personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Comme ça Oh, ce bruit était nice. Soupe. Je reconnais, c'est une musique de Kyle le... Allen. Oh, oh. Ah, c'est lent. T'as fait quoi Dis-moi ce que tu as fait. Il est passé où la pancarte C'est qui ce branquignol Pourquoi c'est barricadé ah, ah Reviens ici, mon casque c'est qui le con qui a fait ce trou dans le sol J'adore la hache. Et vous Non non non Ah Non ah Non, pas en fauteuil roulant Hé hey, hé hey, Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner et me suivre sur Twitch. Je compte streamer Bendy et de Dark Revival le plus vite possible. Allez, à la prochaine